Bonjour, élèves musiciens Aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose d'absolument indispensable quand on veut jouer du ukulélé, l'accorder. En effet, tu pourrais te dire « Oh, ça va, moi, si je suis pas pile, pile, pile sur les notes, bon, ce n'est pas très, très grave, hein, je ne vais pas l'accorder à chaque fois. Mon prof me l'a le premier jour, ça va, euh, moi, je ne fais rien de spécial avec le ukulélé, je ne le mets pas près du radiateur, euh, voilà, il n'est pas dans une pièce humide, enfin, ça, ça devrait aller, quoi. » Et donc, euh, tu arrives par exemple à un pique-nique auquel tu es invité, fièrement, avec ton ukulélé dans son étui, tu as préparé tes chansons, bon, tu poses ton instrument près de toi, parce que tu commences à déjeuner avec les autres, et puis à la fin du repas, tu dis « Allez, je vous fais une chanson !» Tu prends ton ukulélé, et puis évidemment, euh, bah, il y a fait beau, donc euh, même si tu n'as pas mis ton instrument en plein soleil, bah, ça chauffe un petit peu quand même, quoi, donc les cordes se détendent. Euh, donc tu prends ton ukulélé, et c'est parti Euh, là, il là, y a un petit problème, là. Ah oui, il n'est pas très juste. Il va falloir l'accorder quand même. Alors, comment faire Eh bien, il y a deux possibilités. Soit tu es comme 1% de la population mondiale, à savoir que tu as l'oreille absolue, donc tu entends toutes les notes en tête, et là, en quelques secondes, bah, tu peux accorder ton ukulélé, sans aide extérieure. Ou tu es comme 99% des êtres humains. Et à ce moment-là, tu as besoin d'une aide extérieure. Cette aide extérieure, c'est, cet appareil, qui est un accordeur chromatique. Je t'explique dans quelques instants comment accorder ton ukulélé avec cet appareil. Si tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et de, cliquer sur la cloche de notification pour être prévenu par email des prochains cours en vidéo. Alors, pour accorder ton ukulélé, voici deux méthodes. Deux méthodes. La première méthode, c'est d'accorder toutes les cordes avec cet appareil. La seconde méthode, c'est d'accorder une seule corde avec l'appareil, puis d'accorder les autres avec une astuce que je vais t'indiquer dans quelques instants. Alors, tout d'abord, nous allons parler des numéros des cordes. Ah oui, parce qu'il y a quatre cordes sur l'instrument, donc plutôt que dire la corde qui est en haut ou en bas, etc. On va désigner les cordes par les chiffres 1, 2, 3, 4. Corde 1, corde 2, corde 3, corde 4. Alors si tu regardes ton instrument, comme ceci, bien en face, eh bien tu vas voir que les cordes 1, 2, 3, 4, c'est de gauche à droite. Et donc, alors, pour repérer les choses, la corde 1, quand je regarde mon instrument, Okay. et que je mets l'instrument comme ceci pour en jouer, évidemment, eh bien la corde 1 se retrouve tout en haut, c'est-à-dire euh, près du visage. voilà Donc 1, 2, 3, 4. Et donc, où est le Do ben, Tu connais sans doute le nom des notes des cordes à vide. Si tu ne le connais pas, regarde dans la description de cette vidéo, je t'ai mis un lien qui te redirige vers un cours où je t'apprends le nom des cordes à vide sur cet instrument, et comment t'en servir pour faire tes premières mélodies. Donc, tu sais que la corde Do, c'est cette corde ici. Donc, si je regarde mon instrument, c'est la deuxième corde. Donc, en faisant comme ceci. Voilà, donc ce n'est pas la corde qui est la plus euh, près du visage, c'est la corde qui est juste en dessous. Une, deux, trois, quatre. Ok Une, deux, trois, quatre. Le dos, le voici. Sauf que là, ça ne sonne pas vraiment comme un dos. Alors, on allume l'appareil. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici Nous avons plusieurs indications. On a une aiguille qui n'arrête pas de bouger, des lettres qui apparaissent, une lettre là-haut et un nombre ici. Je vais commencer par te parler de ceci. Donc, ça, c'est la fréquence du LA. Le LA, c'est la note de référence pour accorder tous les instruments. 440 Hz, sa fréquence. Quand tu décroches ton téléphone et que tu entends la tonalité, eh bien, tu entends un LA à la fréquence de 440 Hz. Alors, c'est une référence qui a beaucoup changé au travers des âges. Aujourd'hui, on est plutôt à 442 Hz. Mais bon, pour l'exemple, je vais prendre 440 Hz. C'est toujours tout seul, ça ne va pas changer grand chose. C'est toujours avec d'autres instruments. Eh bien, il faut simplement euh, se poser la question. Est-ce que vous êtes à 440 ou à 442 Et comme ça, tu accordes ton instrument en fonction. Le C qui est là-haut, ça signifie qu'on va utiliser cet accordeur pour accorder un instrument en Do. Je, je ne t'en ai pas encore parlé, mais je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. Euh, le ukulélé est un instrument en Do. Tu comprendras pourquoi bientôt. Tu vois, quand je suis en train de parler, eh bien, en fait, il y a euh, des lettres qui s'affichent. Alors, ces lettres-là... Eh bien, ce sont le nom des notes. Alors, on croit à tort que cette notation euh, de notes en lettres était inventée par les Américains. En fait, ça a été inventé il y a très très longtemps, au Moyen-Âge déjà, avant d'utiliser euh, les noms syllabiques pour désigner les notes, d'Orémi La, Si, en employé des lettres. Alors, voici un tableau de correspondance entre les notes de musique en syllabes et les lettres. Pour retenir la correspondance entre les deux, je te propose un moyen mnémotechnique. La note Fa commence par la lettre F, et par coïncidence, c'est justement la lettre F qui désigne la note Fa. Ensuite, si tu connais l'ordre des notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, eh bien tu commences à Fa, au-dessus de Fa tu as Sol, et au-dessus de F tu as quoi Eh bien après F dans l'alphabet tu as G, G c'est Sol. Et après tu recommences au début, A, B, C, D, E, La, Si, Do, Ré, Mi. Ok, alors, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir un C ici, c'est-à-dire un Do. Alors, quand je joue ma corde numéro 2, c'est-à-dire, pas celle qui est la plus proche du visage, mais celle qui est juste en dessous, alors, quand ça s'allume vert comme ça, ça veut dire que tu es pile sur la note. Génial, je suis pile sur la note. Sauf que si tu regardes bien en bas, eh ben, je ne suis pas sur un Do, mais sur un, sur un B, c'est-à-dire sur un Si. Donc, ça veut dire que... Ma corde est vraiment beaucoup trop basse. Alors, comment euh, régler cette corde Eh bien, tu as des clés ici, hein, qui te servent à tendre ou à détendre les cordes. Donc, les deux cordes internes sont réglables grâce à ces deux clés qui sont tout en haut. Et évidemment, les deux cordes externes sont réglables par les deux clés qui se retrouvent en bas. Donc, les deux clés qui sont en haut, c'est pour régler les cordes internes. celles ci et les deux clés en bas servent à régler les cordes externes, celles-ci. Très bien. Alors, donc nous, on doit régler le Do. Ok. Pour l'instant, c'était ainsi. Alors, du coup, comme c'est une corde interne, on a dit c'était là-haut. Alors, pour savoir dans quel sens il faut tourner la clé, moi, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai un petit problème de, de sens de l'orientation. Bon, comme disait un ami, non, non, tu n'as pas de, de, de problème de, de sens de l'orientation. Tu n'as pas de sens d'orientation. Tu peux pas avoir de problème, tu l'as pas du tout. Bon, c'est vrai que bon, j'ai un peu de mal avec ça. Moi, tu me donnes un plan, tu me dis, bon, c'est ben, pas compliqué, hein, tu me suis le plan, ouais, ouais, ouais. Ben, alors, si je n'ai pas le nom des rues, enfin bon, si je repère juste euh, avec le plan, euh, je me plante une fois sur une à peu près, tu vois. Donc, euh, je, à chaque fois, je me dis, bon, ça va, j'ai compris quand même, ça va, je suis quand même capable de. Bon, même si j'ai le nom des rues, hein, parfois. Euh, bon, très bien, allez, ben, j'ai bien compris, il faut tourner à gauche. Et évidemment, euh, c'était à droite qu'il fallait tourner. Enfin, bon. On se refait pas. Donc, tout simplement, bah, tu essayes. Hein, euh, si tu fais par exemple ça, ah, ça a l'air de baisser. Bah, ça veut dire qu'il faut tourner dans l'autre sens. Voilà, C'est tout. Ok. Donc, tu te sers de l'accordeur chromatique. Et il faut que, à la place du, euh, sur cette lettre-là, à la place du B qu'on avait tout à l'heure, voilà, il faut qu'on ait un C. Voilà, tu tournes jusqu'à ce que tu obtiennes un C. Ici, j'ai bien un C, sauf que là, tu vois, ça s'allume rouge ici, près du bémol, ça veut dire que la note est trop basse. D'ailleurs, on voit bien la flèche qui est un peu trop, euh, bah, un peu trop basse, c'est-à-dire elle est un peu trop à gauche de, euh, de la flèche qui est ici, là, qui est juste au milieu. Donc ça veut dire qu'il faut encore monter la corde. Cette fois-ci, c'est trop haut. Cette fois-ci, c'est le rouge qui s'allume près du dièse. Ça, il faut baisser un peu. Alors, Ça ne prend pas 20 ans hein, pour, pour accorder un instrument. Là, je, te fais, je fais exprès de, de, de faire un peu trop haut, un peu trop bas pour que tu comprennes l'utilisation de l'accordeur. Mais à, à un moment donné, euh, quand il va vraiment finement, hein, tu ne tournes pas comme un sauvage euh, d'un côté ou de l'autre. Et à un moment donné, ça arrive pile où il faut. Cet appareil est extrêmement sensible. Donc, euh, si c'est pas pile, pile, pile, mais juste à côté, si c'est entre ces, ces deux points-là, les deux points que tu vois de part et d'autre, bah, tu as deux points-là, de part et d'autre de la flèche, si c'est entre les deux, globalement, ça va. Voilà, on est vraiment pas loin. Voilà, très bien. Donc, tu vois, quand ça s'allume vert, ça veut dire que eh ben, c'est parfaitement bien accordé. Alors, donc, je te disais ensuite, tu as deux méthodes pour accorder ton instrument. Je vais te montrer la seconde méthode. Euh, tout de suite. Donc la première méthode, c'est simplement de recommencer avec la corde Mi, la corde, euh, oui, la corde Sol et la corde La. Et l'autre méthode, c'est, mettons, un instrumentiste te donne un Do, il ne te donne pas les autres notes, et ben, tu vas pouvoir quand même t'en sortir. Donc tout simplement, tu appuies avec n'importe quel doigt, c'est pas grave, c'est juste pour accorder l'instrument, tu appuies sur la quatrième case, sur la corde Do. Alors la quatrième case, c'est quoi Tu as les frettes qui sont ici. Première frette, deuxième, troisième, quatrième frette, etc. Et donc les cases, et bien, c'est délimité entre les frettes. Donc tu as le sillet qui est ici et la première frette. Donc entre le sillet et la première frette et la première frette, pardon, tu as la première case, et puis tu as la deuxième case, troisième case quatrième, case, quatrième case, cinquième case, etc. Donc une, deux, trois, quatre. Tu appuies sur la quatrième case de ta deuxième corde. Quand tu fais ça, tu obtiens un mi. Okay. Donc en fait tu écoutes mi, mi donc tu chantes mi et pendant que tu chantes mi et eh bien tu accordes l'autre qui est l'accord de mi bah, tu vois bien qu'il y a un petit problème mi pa mi pa mi et bah, le pa il est plus bas que le mi donc ça veut dire qu'il faut remonter la note donc cette fois-ci c'est ici voilà, J'ai tourné dans le mauvais sens, <rire> comme ça m'arrive à peu près à chaque fois. Alors, tu peux rechanter la, la note. Mi... Ah, pas mal là. Alors, pour être sûr que c'est le bon mythe, ce que tu fais, c'est que tu appuies sur le, le doigt, tu appuies le doigt sur la quatrième case, tu joues cette corde et tu joues l'autre à vide. Et si, quand tu joue les deux en même temps, ça fait un son, euh, tu as l'impression d'entendre qu'un seul son, c'est qu'elles sont vraiment accordées sur la même note. Il enfin, y, a, y a quand même un frottement. D'ailleurs, tu le sens dans l'instrument, évidemment, dans la vidéo, tu t'en rends pas compte, mais si tu fais euh, l'exercice en même temps que moi, tu sens qu'il y a des vibrations, euh, beaucoup de vibrations dans, dans l'instrument. Ça veut dire que la note n'est pas encore juste. Mais... Ah oui! Voilà! Alors on entend bien deux sons, mais si je pince les deux cordes comme ça, voilà, j'entends je plus qu'un seul son. Donc là c'est parfaitement accordé. Maintenant on va passer au sol. Alors cette fois-ci sur la corde mi que tu viens d'accorder, tu regardes la troisième case, tu appuies dessus et ça te donne le sol. Sol, sol, sol, sol, sol. Ah, c'est mieux. Sol. Alors, on essaye. Pas mal. Un, un petit peu bas encore. Ah bien. Maintenant la corde là, donc tu appuies sur la deuxième case sur ta première corde, donc celle qui est la plus proche du visage. Voilà, ça c'est un la. La, la, la. Tu travailles le chant en même temps. Là, la, la. j'avais une, une élève, une jeune élève qui m'avait dit. J'ai tout compris de l'apéro, non pas de l'apéro, j'ai tout compris de l'apéro, à l'âge qu'elle avait, elle avait 9 ans, quand même. J'ai tout compris de l'apéro, j'ai tout compris de l'opéra. Ah bon Oui, écoute bien la différence. Alors, une chanteuse normale. Une chanteuse d'opéra. Voilà. Alors. Alors. Là, à mon avis, on est sur un seul dièse. Ça c'est juste en dessous du là. Enfin, c'est un demi-ton en dessous. Alors, on est trop bas, quoi. Ah, c'est mieux là. La. La. Ah, là, on est un peu, on est un peu plus haut là. Donc faut baisser un peu. Ah, mieux. Ah, bah ben voilà, parfait. Ah, et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, si tu veux acquérir cet appareil, je te mets un lien en description de cette vidéo. Je sais qu'il existe des applications sur smartphone, mais euh, j'aime pas trop utiliser un téléphone portable pour euh, accorder mon instrument parce que euh, bah, parfois tu es en train de travailler ta musique et puis quelqu'un t'appelle, donc tu dois répondre, enfin c'est pas évident. Euh, c'est assez perturbant quoi, quand tu travailles ta musique, ben bah non moi je travaille, personne ne doit me déranger, moi je coupe le téléphone, je coupe internet, je coupe tout et euh, voilà donc évidemment tu peux utiliser internet si tu accordes ton instrument en même temps que cette vidéo mais à ce moment-là tu dis à tes amis, vous m'appelez pas, euh, euh, tu coupes Skype, tu coupes tout ce que, qui peut te déranger en fait donc c'est pour ça que j'aime pas utiliser un téléphone portable euh, pour, euh, pour avoir une application etc, tout ça pour gagner quelques euros parce que franchement c'est vraiment pas cher et il euh, vaut mieux utiliser cet appareil. Surtout que bah, des fois, sur les smartphones, à force d'utiliser l'application, d'appeler, etc., bah, le, la batterie, évidemment, il euh, faut la recharger assez souvent. Et des fois, tu dis « Ah, désolé, je n'ai plus de batterie. » Bah oui, bah, avec ça, euh, moi, je change les piles tous les deux ans. Donc, tu tu as, as de la marge. Quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment un super outil. En plus, il fait métronome. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour traiter les morceaux, c'est génial. Bref, c'est un outil qui me rend énormément de services. Merci. Merci TGI, ouais, c'est le, le nom de la marque. Merci TGI. Ok. Donc entraîne-toi à accorder ton ukulélé, c'est important de savoir le faire correctement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour avancer un peu sur le ukulélé. On va commencer à voir les accords pour accompagner une chanson. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube et de partager cette vidéo avec tes amis musiciens. Allez, on se retrouve très prochainement pour un nouveau cours offert de ukulélé. Pour te faciliter la tâche quand tu accordes ton ukulélé, je t'ai préparé une fiche pratique. Clique sur le cadeau rouge pour la télécharger.